écoutez moi les Battle Gunsir, j'espère que vous allez bien ce vidéo. Vous allez voir tout simplement le retour des quêtes avec un perso qui est toujours présent, c'est le Denatrius, le Denatrius qui tout simplement nous donne un choix de quête de deux, une découverte de deux. Alors je trouve que ça pourrait être intéressant dans cette méta peut-être de « EP entre guillemets. Alors il n'y a pas besoin de « up » parce que c'est un très très bon perso. Mais voilà, de euh, peut-être faire une découverte de trois, parce que c'est vrai que les quêtes, pour certains d'entre vous, et peut-être même la majorité d'entre vous, bah ça, ça vous manque. Et ça me manque un petit peu, même si j'adore J'adore la méta des morts vivants, mais c'est vrai que les quêtes, euh, il faut reconnaître que ça permettait de, permettait, pardon, de lisser la variance, euh, la variance du jeu, limiter la, la RNG en fait tout simplement, équilibrer le jeu en termes de RNG parce que si on avait un mauvais perso, si on avait des mauvaises découvertes, bah dans la méta actuelle, c'est turbo top 8, on est d'accord. Même si on peut toujours se débrouiller pour faire un top 5, un top 6 si on est très bon. Mais avec les quêtes, on pouvait rater le perso raté euh, et ça permettait aussi grâce à l'armure de pas avoir des trash. Il n'y avait pas véritablement de top tiers et il n'y avait pas de trash tiers. Il n'y avait que des persos bons moyens et ça, c'était quand même assez intéressant. Là, on est revenu sur une méta avec des tops et des trash. Je critique pas la méta parce que je la trouve très intéressante, mais c'est vrai que voilà, les quêtes, pour moi, c'était vraiment la meilleure méta du jeu. Et euh, voilà, peut-être passer à 3 une découverte de 3 et justement ça permettait de, de lisser la rng et de, de tout d'avoir les quêtes voilà si vraiment la game se passait mal en termes de perso en termes de découverte en termes de plan de jeu de manière générale on pouvait jouer mono quête bref ce que vous allez voir c'est une game avec des atrius avec la roue de yog le retour de la roue et, euh, et on voit pourquoi les quêtes finalement c'était aussi apprécié parce que vraiment là la game est, est assez cool et en même temps pourquoi ils n'ont pas laissé parce que c'est une question que vous vous posez parfois euh, en tout cas que vous me posez c'est fichou alors moi j'ai pas la réponse mais j'imagine j'imagine que c'est pour ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé les quêtes avec les morts-vivants bah Parce que tout simplement, je pense que les quêtes auraient tout simplement euh, comment dire... Euh euh, mis de côté, euh, éclipsé, voilà c'est le terme éclipsé. les morts vivants les morts vivants sont un peu, euh, sont tout le temps mis en avant pour le moment, putricidés dans toutes les games accessoirement, ils sont un petit peu meilleurs que les autres compos, pas toutes les compos mais un petit peu meilleurs que euh, certaines compos, euh, et les quêtes je pense qu'on aurait surtout joué quêtes plutôt que morts vivants et finalement les gens auraient dit bah ouais mais vous sortez une nouvelle race et finalement cette nouvelle race on la voit pas beaucoup, donc là au moins bah là il n'y a pas de quêtes, ça veut pas dire qu'ils ne reviendront pas les quêtes, peut-être qu'au prochain gros patch dans 3-4 mois il y aura les quêtes, peut-être que même dans un mois dans deux mois bah ils vont faire pendant euh, je sais pas deux trois semaines un mois euh, peut-être à la fin de la méta justement avant le prochain reset on va dire dans trois quatre mois bah, peut-être qu'ils vont ramener un petit peu les quêtes faut voir, mais en tout cas, voilà, les quêtes, c'est génial. J'espère que cette vidéo va, euh, bah, va vous plaire. Et, euh, et voilà, je pense que ça va vous faire plaisir aussi de revoir les quêtes et de voir les quêtes avec les morts vivants dans la méta des morts vivants. Euh, et on voit aussi pourquoi les, les quêtes, c'était euh, aussi cool, parce qu'il y a aussi beaucoup de puissance. Il y a le côté fun, il y a le côté puissant. Bref, c'est la roue de yoga aussi. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. On peut essayer, euh, Dena On peut essayer, Dena autour des quêtes la question c'est, est-ce que les quêtes sont plus faciles ou pas Je pense qu'ils ne les, les ont pas changées, j'imagine. Ouais, Dana, je pense que Dana c'était un mauvais perso, mais... Mon souvenir, c'est ça. Souvenir des quêtes. On déclenche des râles d'agonie. Saphir c'est horrible. Ah, Délice de Yog, en vrai c'est drôle. Hein. Bon Saphir c'est vraiment infâme. Délice de Yog c'est cool. Invoquer des serviteurs ça se fait bien. Enfin, avec les, euh, les réincarnations ça se fait plutôt bien. Là on est déjà à deux avec les chats. Franchement euh, ça peut être pas mal. C'est quoi l'overlay sur la sélection des héros euh, Firestone. Tu vas win y a des chances ouais. Je pense qu'il y a eu 99% de chance que je joue, ouais. Non, non mais ça va être sympa. Pour les rng mais sympa. On peut prendre la micro pour la quête. Ouais, je pense qu'on en aura en taverne 2 aussi. Je pense ça me choque pas. Ah dommage, il n'y a plus lui. Ça me choque pas de up. Parce que.. À partir du moment où il n'y a pas Ragna bon, c'est un peu problématique qu'il y ait un mort parce que ceux qui vont rush vraiment vraiment Taverne, nous on n'est pas C'est du compliqué de rush parce qu'il faut quand même qu'on active notre quête Et ceux qui vont turbo rush Ils vont euh, avoir un avantage Ceux qui vont jouer contre le mort En oh, putricide par exemple Merci Quatch Merci pour le Prime, c'est gentil, merci à toi. Mais là ouais, le lobby est chaud parce qu'il y a Tess plus Putricide donc les deux ils se volent. Oui, oh. note. Franchement sa place moi j'aurais gridé mais bon après ils savaient pas qu'il y avait pas de Ragnar. Bon ça c'est sûr pour la quête. Bon ça démarre plutôt pas mal. Chevalier c'est pas mauvais au début. Merci beaucoup Quatch. Merci infiniment pour le soutien. Je veux pas geler la fineuse. Je pense pas. Je pense qu'on veut vraiment des choses qui se réincarnent. Ouais, do vraiment dommage. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire une jolie. Ah, il a up. Donc on va plutôt mettre euh, micro first. on Remarque qu'il a pas de créa, mais on sait jamais. Ah, décidément. Vous vous Intéressant. Bah, on va prendre les deux. On va prendre les deux. La question c'est est-ce qu'on. là on peut commencer à jouer la fineuse. On va avoir un stack par tour. L'investissement est plutôt bon. Enfin, franchement, l'investissement, on dit qu'il est bon, mais c'est moins fort qu'une parieuse. Hein. Dans trois tours, il me donnera trois pièces. Hein. Enfin, dans 2 tours, Deux tours après, il me donnera trois pièces. Hein. Donc, euh, je vais pas le garder trois tours. Au mieux, il me donne trois pièces. Autant peut-être plutôt acheter un truc fort. Je pense pas le prendre ici. Je vais mettre mes merdes devant pour essayer d'activer au plus vite le, la quête. Ça, limite comme ça en vrai. Ça, ça meurt. On s'en fout si ça, ça proc pas. Il y a un monde où tu le fais proc deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, mais c'est chaud. Ouais. Il y a un monde, mais... Non, faut pas compter dessus, je pense. Bon plutôt cool on est à 9 sur 20 Presque la moyenne Oh waouh Bon Bourbi ça ça marche hein, ça invoque On invoque 1 et on peut invoquer 2 Donc ça me va 10 10 et 3 13 13 On est à 14 Il y a un monde comme vous dites Au prochain tour on a On a la quête Mais c'est vraiment un monde euh, merveilleux <rire> C'est vraiment un monde féerique hein. Ouais c'est compliqué quand même Par contre ça c'est à, à la fin ou au début du tour Au début de votre tour donc on peut Ouais c'est bon en vrai Là, on l'a pas sur ce tour, mais au tour d'après, sur le début du tour euh, 7, en fait, on l'aura. Ouais la sortie est correcte, la sortie est correcte clairement. On est à 13, on prend pas beaucoup ici. Il est resté 3, c'est vraiment trompette. On est à 13. Ah bon, on n'y arrivera pas contre le mort. Très grave, on va Hop. Ouais Magmalok on peut le garder peut-être quand même. Ah c'est dommage, parce que là on, y, on, on aurait été bon je pense. Enfin, après j'aurais fait un autre play, j'aurais pas up, mais on aurait été bon. Heureux oh, Thomas Prochain tour, on va peut-être tripler dans la 5. Après, en termes de pièces, on peut tripler dans la 6 si on veut. On a à 33. On vendrait Magma et ça. En fait, soit on va tripler dans la 5 et on essaye d'avoir Bran pour Magmaloc. Il n'y a pas LM, donc on peut pas jouer Maître du Destin. Je pense que s'il y avait LM, il y avait vraiment moyen d'aller chercher la 5 parce que Maître du Destin et ça, c'est très très fort. En bon, vrai, on va garder Magmaloc. Hein. Ah non, parce que j'aimerais bien quand même activer la, la quête quand même. On est à 15. Si on triple. On n'a pas la quête. Hein. Quoique. 8, on vend ça, on vend ça. On est à 16 en mettant la carte. On est à 17, 2 stacks. On est à 19. Ouais, C'est un peu dommage. Hein. À moins qu'on chatte notre taverne 6, mais. Je pense que je vais prendre ce risque. Bah, on a la quête, hein. ou alors on considère que ça ne va pas et on fait lanceur. Ça me va en vrai. Ça me va par rapport à la quête. Mais sinon, franchement, c'était lanceur. Mais je crois que par rapport à la quête, ça me va quand même. Là, en termes de tempo, c'est pas mal. Hein. On est 5, il est 4. Mais ça, c'est une, une belle créa. Ça peut, ça peut invoquer les, les euh, morts vivants euh, qui ramènent des trucs. Hein. Là, c'est bon. On a la quête. Après, il faut que la, la quête ne fait pas gagner non plus. Hein. Le, le yog, c'est RNG. Mais ça peut donner des trucs sympas. Genre des cartes dorées, par exemple. Si ça dort le board, c'est bien. Plus 3, plus 3. Au Board, notre board, ouais. ouais, ok. Manger, chaque serviteur mange. On verra, on verra. Faudrait juste pas booster le le, le taverne de Bob. Parce que vu qu'on joue pas gangropter, il n'y a pas démon. Comment je fais pour attirer tous ces serviteurs Deux mots. Oui lanceur au-dessus de la danse dans le cas où t'as pas la quête Mais j'ai la quête là. Ah si j'ai pas la quête, pourquoi lanceur Bah pour avoir un autre 6 Merci Thomas qui offre un abonnement à Titi euh, Scale. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, merci pour ton aide. Ouais, si jamais, jamais... Enfin, le bois est pas une carte incroyable, Mais après ça combat quand même avec des cartes dans le jeu. Oh là là. cher là. Ça dépasse pas 15. Ouais, L'avantage c'est que je vous compte le mort derrière je pense. La roue Plaisir de la roue. Plaisir d'offrir. Oh wow Oh strong Ah ouais Ah je dis ouais ouais ouais Ah je dis vraiment ouais là Ah là je dis <rire> et là je dis oui oui oui monsieur Mais oui mesdames et messieurs Ok Est-ce qu'on part en Théotard Ou en boa avec euh... Il Il dit le T6 hein Le démon est bête. Le gangue crabouilleur, peut-être je veux plutôt un gangue crabouilleur. Voilà. Hein. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Euh, ouais. Je vous souhaite un bon combat. Ah oui, là, les petites sombres lunes, là, c'était le... Ça, c'est le cadeau de la maison, là, ça fait plaisir. Hein. Ah ça fait du bien au moral là, je vous le dis hein. Pourquoi pas la sœur euh, j'ai pas envie Je crois que je vais jouer euh, Je vais pas jouer euh. Hors vivant Je vais jouer avec Gang et Crabouilleur je crois La roue! Ouais, bon, ça c'était naze. Heureusement qu'on l'a eu maintenant, ça. Ça, c'est bien naze. Ça, ça a du sens, maman. En vrai c'est bien si on arrive à manger la taverne, ça peut être pas mal, surtout avec le plus 3, plus 3 et eux. Franchement si on mange on a beaucoup de stats. Avec un board full reborn c'est dommage, mais je crois qu'elle booste les morts vivants hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ou peut-être je me suis gouré mais je vais regarder. La sœur murmure mort, elle dit... Ouais tu vois tu donnes définitivement plus 1, plus 3 à tes morts vivants. Le boa... C'est une bête. L'écrabouilleur, le, c'est une bête. Bête et démon. Donc, euh, c'est pas très fort. Hein. C'est bien si t'as que des morts vivants, mais sinon c'est un peu faible. C'est une 4-11, plus 1, plus 3. C'est moins fort qu'un calégo, le gars. Là, il faut ganger crabouilleur là, ça va être une, une folie. Hein. Cette pièce, elle fait du bien aussi. Ouais Finalement, le Ragnar, on l'a bien, bien utilisé. Ont tout donné. Allez, on mange. On la mange, cette taverne Non, c'est quoi ça déjà C'est les prix, non Ah non, plus 3, plus 3 et ça shuffle mon board. Euh, pff, ouais, c'est pas bien grave. Intéressant Un choix tactique intéressant Allez-y, engagez une de ces recrues Ah voilà c'est mieux là là déjà on peut commencer à jouer au jeu. enfin là j'ai l'impression que je joue vraiment au jeu vidéo quoi. là on est dans une vraie gars, une vraie partie de jeu vidéo vous savez mon amour pour le jeu vidéo bah là on y est <rire> pas mal pas mal merci Kidono merci beaucoup je trouve dommage le retrait des quêtes ça apporte tellement de profondeur sans forcément enlever de la jouabilité j'espère qu'ils les remettront vite euh... ouais c'est possible c'est possible bah là ça aurait été beaucoup d'avoir les quêtes plus la nouvelle race ça aurait un peu euh, mis en retrait ou où... La nouvelle race, je pense. Donc, Non, c'est une bonne chose. Tu vois, c'est comme quand ils ont mis les quêtes, ils ont enlevé les buddies. On s'est dit, ouais, mais ça va être chiant juste avec des quêtes. Et en fait, la méta était super cool. quoi. Donc, nous, on joue beaucoup. Donc, finalement, ce serait adapté. Mais le joueur casual qui joue très peu. Là, il doit déjà maîtriser les quêtes. Plus, maîtriser les nouvelles compos, etc. C'est trop compliqué après. Pourquoi placer la 5 4 très tribord en premier bah, en fait, dès qu'il y a un serviteur qui meurt, j'ai plus 3 à tout. Donc, l'idée, c'est qu'il meurt vite et comme ça. Il est boosté. Il a un beau board, lui. Hein. Après, je pense qu'on a tellement de stats qu'on est pas trop mal mais puis là ça s'est bien mis parce qu'il est à gauche ouais. oula ah ça va Il était fort lui ou pas Ah il avait mis 30 <rire> Il a mis 32 quand même Ouais c'est pas mal La roue La roue La roue Le meilleur moment de la journée J'ai pas les prix ça Oh waouh à la vitesse supérieure Je pense vous avez une chance de l'emporter Pas mal hein En vrai la boule quand on va la vendre On n'est pas obligé de la vendre tout de suite hein En vrai si on a un ennui au module Je crois que j'ai envie de l'ennuyer au Je pas envie de la vendre Parce qu'un truc comme ça, Fury des vents, c'est bien patate. Hein Merci Valstar pour le Prime. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Après, si la boule est shuffle, t'es deg. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ah, t'as raison, t'as raison, mais... Là, les prix de Sombre Lune, là, ils ont vraiment bien aidé. Hein. Et c'est un top 4. Hein. Top 3, même, vamos. Avec Dena, franchement, c'est une perf. Hein. Sur votre... Oh, allez, jouer mort-vivant, c'est un tricheur. Mais... Ça mange Ah non. Non, ça booste les cocos. Pas meilleur. Hein. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Désactiver. Moteur de récolte activé. Ah non, ça va pas là. Bon, C'est pas très grave, ça reste gros. Hein. Ça reste gros. C'est qui qui vous traitez de petit? C'est qui vous traitez de petit? Ah, cette compo, il y, y, y a vraiment quelque chose de très très beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment sympa cette compo. Hein. Ça c'est un ton, c'est dommage que ça tombe pas là-dessus, là-dessus, ou... mais bon. Ah, la boule, faut la tenter, il y a trop de stats, c'est 102 stats. Hein. Donc je pense que là, avec sans Faucheur franchement, mais avec Faucheur, ça, je pense que ça se tentait. Et j'avais pas envie d'enlever Savannah, parce que Savannah elle est méga forte quand même avec lui ici. Donc j'allais souvent rester à 6 créa à la fin, donc... Euh... Rester à 5 en vendant Savannah, ça me paraissait un poil risqué. On est devant, hein Ah, enfin, selon le tracker, mais je pense qu'on est devant en vrai. très très fort lui hein. après sans boa c'est un peu moins fort même si ça peut marcher avec void lord mais bon après c'est la quête qui nous a carré mais c'était le but de notre stratégie aussi hein. c'est ça qui rendait les quêtes aussi très sympa hein. c'est que tu pouvais rater ta game rater ton perso mais avoir à la quête pour euh, pour peut-être créer quelque chose on va finir par le fameux putricide l'infâme putricide en vrai si je mange cette taverne c'est génial hein. allez on finit par le mangeage Merde, ça mélange mes stats. Oh non! Attends, mais. Ça les affaiblit, non? Attends, mais c'est pas possible. J'avais lui qui était à 60, lui qui était à 60. What? On m'a enlevé de des stats? Non, ouais, mais c'est. Oh non! Mais ça va, les bugs, là! Bah ouais mais c'est vraiment pas cool. Comme toujours, faut voir... Alors ça, cool ah ça c'est cool quand même. je me fais full bugger le visage moi. T'as perdu les stats de boules. <rire> <rire> bah ouais j'ai perdu mes boules sérieux. Ah là là, je me suis fait yoguer, non mais je me fais yoguer juste à la finale, là, sérieux Bon, en vrai, je m'en sors bien parce que le, le faucheur est cool, mais... Je pense c'est pour ça qu'il y a plus de compétitif sur le jeu. <rire> pour éviter ce genre de drame en finale d'un Lobby Legends. J'avoue. Ah là là, les boules, quoi Les boules m'ont tué, quoi Quelle indignité, monsieur Pujadas Allez, on y croit. Ah, on y croit. Franchement, j'y crois. En vrai, vraiment, parce que je pense que mon board il est super cool. Là, l'attaque deux fois, bim. Ah non, merde, il y a. Bon, je pense s'attendait pas au clip déjà. Les clips dans la méta, c'est très fort. Hein. Ah bien ça. Pas mal ça. mal, ouais, ça. Ok. Bon, ça passe en deux, en deux streets, je peux le tuer. Pas de remalentendu comme ça, hein. s'il vous plaît. Pas le, je sais même plus c'était quoi le signe, mais pas un signe comme ça là. Manger, manger. J'ai pas eu le manger. Oh, c'est les, les. In my hand, bro. J'ai pas envie de prendre un zap contre lui. Change de pouvoir. Ouais, j'aurais jamais la place, mais. Une recrue, tant que vous le Allez, franchement là, Vous avez déjà vu des boards comme ça dans cette méta C'est incroyable Et ça on peut faire des boards comme ça Uniquement parce qu'on a euh, le, le yog Franchement sans yog c'est impossible Avoir une savana 67-72 c'est <rire> Plus gros que des boas c'est pas possible Ah, elle est trop belle cette game franchement je suis content de faire une game comme ça Et en bas c'est satané mort vivant en plus Là on voit vraiment la puissance du, de l'écrabouilleur Bon oh, du faucheur aussi hein. je pense que si j'ai pas faucheur c'est peut-être pas la même Quoique son board est pas très fort mais. Nice. Vamos, vamos, vamos. On peut faire les 8K hein, sur cette gamme. Hein. Je sais pas si on peut prendre 200 et quelques. 240 plus. On peut faire les 8K Non, oh, 146 maintenant. Ok, bon. Il y a pas mal, mais c'est que 146.